Votre neuvième maison, les gens réalisent à quel point vous êtes fiable et digne de confiance. Vous pourriez agir comme un rocher pour quelqu'un ou être admiré en raison, en raison de votre stabilité et de votre sagesse. Votre travail fort, votre discipline et la patience que vous manifestez dans les situations difficiles et pour vous acquitter de vos obligations, seront impressionnants. Une très belle période qui serait une période de grande satisfaction, de réalisation et de reconnaissance. Mercredi PM, jeudi et vendredi AM pour le Québec, et jeudi et vendredi pour l'Europe, la lune sera dans la balance, votre dixième maison, une période délicate durant laquelle il ne serait pas le meilleur moment pour se divertir ou socialiser à cause de votre mauvaise humeur. Vous ne serez pas amusant d'être avec et vous faire des nouveaux amis serait très difficile. Focalisez sur votre travail et vos tâches et essayez d'éviter les confrontations et les situations tendues car vous n'en sortirez pas gagnant. Vendredi PM, samedi et dimanche pour le Québec et samedi et dimanche pour l'Europe. La lune sera dans le scorpion, votre onzième maison. Une relation intime, discrète, dans le sens sexuel, pourrait avoir lieu soit avec un ami ou un collègue. Si la relation n'avait pas lieu, elle pourrait être fortement désirée discrètement. Si vous réagissiez sur ces désirs, cette relation serait basée sur, seulement sur le désir sexuel, donc l'attirance sexuelle. Donc elle serait occasionnelle plutôt et ne serait pas durable. Suivez votre intuition. Au niveau général, une belle fin de semaine, très convenable